Euh, bonjour, euh, bienvenue dans cette émission euh, questions sans détour. Euh, vous regardez la chaîne ETV, vous regardez la chaîne MyTV Caraïbes. Euh, Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, euh, c'est Monsieur Jean-Guy euh, Rian, euh, conférencier euh, de, à l'université Rose-Croix Internationale. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, euh, vous êtes ici venu euh, en Guadeloupe dans notre département euh, pour une conférence. Mm -hmm. euh, avant de parler de cette conférence... Euh, euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, votre organisation, euh, comment ça fonctionne euh, et pourquoi vous êtes venu ici en Guadeloupe alors, euh, je vais déjà vous répondre sur le fait de savoir pourquoi je suis venu ici en Guadeloupe. Donc, je suis venu euh, principalement euh, diriger un, un séminaire qui est réservé euh, aux membres de la MORC et euh, donc euh, qui euh, va aborder le, justement le sujet de l'enseignement de la MORC sur lequel nous allons nous allons revenir. Et puis, euh, donc, en ce qui concerne la conférence, et bien, écoutez, c'était un, un vœu des membres que d'organiser une, une manifestation publique. Euh, donc, euh, le sujet a été choisi par eux, c'est la nature médecin de l'âme, voilà ce qui s'inscrit complètement dans la philosophie rosicrucienne. D'accord. Alors justement, un mot sur l'organisation. Expliquez-nous. Euh... Alors, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est des templiers Est-ce que c'est de la franc-maçonnerie euh, Pendant l'entretien qu'on a eu, vous m'avez dit c'est complètement autre chose. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas tout à fait, enfin, euh, c'est pas complètement autre chose, mais disons qu'on ne peut pas résumer euh, la Morque euh, ni à la franc-maçonnerie euh, ni à, à l'ordre des templiers. Euh, donc, euh, la Morque, donc c'est l'acronyme de Anciens et Mystiques Ordre de la Rose Croix, qu'on connaît également sous le nom plus général d'Ordre de la Rose Croix, euh, est une organisation euh, philosophique euh, qui est non religieuse mais spiritualiste c'est-à-dire que nous croyons en l'existence d'une intelligence d'envergure universelle euh, Donc spirituelle. spirituelle, oui tout à fait tout, spirituelle, tout à fait euh, donc nous sommes une organisation qui est adogmatique, c'est-à-dire que l'enseignement que propose la mort à ses membres ne constitue pas un credo ou un dogme à part entière mais est un support de, de réflexion et d'éveil intérieur et donc L'organisation est apolitique, ça je précise, c'est très important pour nous aussi. Euh, et elle est ouverte à toute personne désireuse de vouloir mener une, une quête de sagesse, une quête de connaissance, euh, qu'il soit naturellement homme ou femme, puisque l'ordre est mixte, euh, et puis sans distinction de, de classe sociale ou de nationalité. Ni, ni de religion, par ailleurs, puisque parmi nos membres, nous comptons des, des personnes de toute religion, toute confession. Il y a des conditions pour rentrer Comment ça se passe si on veut rejoindre votre organisation Alors, il n'y a pas de, de conditions euh, à part entière pour rentrer euh, dans le sens euh, que je viens d'expliquer. De, euh, si vous souhaitez euh, rejoindre, euh, rejoindre l'Ordre, il suffit simplement d'en faire librement la demande. Euh, les rosicruciens ne pratiquent pas la cooptation. Euh, donc ça, c'est un, un choix dans la tradition rosicrucienne, puisqu'en fait, la liberté est vraiment... Euh, euh, fondamentale dans, dans, dans la philosophie rosicrucienne et lorsque vous allez faire votre demande et eh bien vous pouvez faire la demande directement auprès de la grande loge alors euh, la grande loge vous allez pouvoir euh, notamment la contacter par le biais de son site internet officiel qui est euh, www.rose-croix.org hein, et vous pourrez euh, consulter la rubrique devenir membre donc euh, vous allez pouvoir dans ces cas-là faire euh, solliciter ce qu'on appelle votre affiliation faire votre demande d'affiliation donc qui est un document à remplir et puis ensuite euh, eh bien, vous allez l'envoyer à la Grande Loge, et la Grande Loge se prononcera sur votre sur votre demande d'affiliation. Examine un dossier. Alors, est-ce qu'il y a une cotisation à payer Alors, c'est une association loi 1901 Oui, tout à fait. C'est une association loi 1901. Donc, vous avez une cotisation à payer. Alors, la cotisation en question, la, la, la forme, entre guillemets, la plus élevée est de 270 euros par, par an. Et donc, vous avez plusieurs formes d'affiliation possibles. Alors, Juste que je vous explique quand même en quelques lignes, c'est important, quelques mots, c'est important. Donc vous avez, lorsque vous devenez rosicrucien, vous allez recevoir chez vous un enseignement donc ce sont qu'on appelle des monographies, donc ce sont des livrets qui font à peu près une quinzaine de pages et vous allez en recevoir à raison de quatre par mois. Voilà. Donc ces monographies, vous pouvez y avoir accès soit par voie postale, donc on va vous adresser ces monographies directement chez vous, ou alors, vous pouvez aussi les consulter sur un site internet euh, qui est réservé à cet effet, auquel on vous donnera accès. Alors, qu'y a-t-il dans ces livrets, justement alors, dans ces livrets, vous allez y trouver ce qu'on appelle l'enseignement rosicrucien. Donc, l'enseignement rosicrucien prend racine dans les écoles de mystère de l'Égypte antique. Alors, qu'est-ce que l'on étudiait dans ces écoles de mystère Eh bien, on étudiait en dehors de l'aspect religieux, c'est-à-dire en dehors, de -à -dire en dehors du, du dogme religieux. Vous aviez les prêtres et les savants qui se consacraient à des études un peu plus poussées et qui cherchaient véritablement à comprendre les mystères qui existaient entre la nature, les mystères de l'homme, les mystères de la nature, les mystères de, du divin, et puis les liens qui unissaient euh, euh, ce beau ternaire que, que constituent ces, ces trois aspects. Euh, cette, euh, cette connaissance a été, euh, a été euh, euh, perpétuée par des initiés euh, les initiés de ces écoles de mystère ont accueilli en leur sein euh, des philosophes grecs, hein, pour ne citer que lui par exemple, euh, vous avez Pythagore qui a été euh, étudié pendant euh, beaucoup d'années euh, en Égypte et puis qui ensuite, lorsqu'il est revenu dans son pays, a fondé euh, l'école de Crotone euh, et donc a emmené avec lui ses, cet héritage. Et puis euh, donc tous ces initiés ont refondé leurs propres écoles de mystère, lesquelles ont continué de travailler, ont continué de s'enrichir euh, des concepts, euh, je dirais, les plus nobles et les plus beaux euh, que la spiritualité et la philosophie euh, euh, puissent donner. Et puis, donc tout ça, ça s'est transmis selon ce qu'on appelle la chaîne d'or jusqu'à jusqu aujourd'hui. Aujourd'hui, la elle est l'héritier de ces, de ces philosophies. D'accord. Et donc, vous nous disiez que c'était une, une organisation, une association à Dogmatik. Oui. Euh, Est-ce que. Euh, quel, alors, vous portez le mot euh, rose-croix. Alors, on pense tout de suite templier. Oui. Euh, Est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est différent -ce que... Alors, ce n'est pas, pas la même chose. Il faut simplement considérer que les templiers ont eu euh, un rôle, justement, dans cette chaîne d'or à un moment donné et ont constitué vraiment le, le maillon euh, qui, euh, qui a, a permis, à un moment donné, à la, à la, à la tradition de pouvoir aussi euh, amener cet apport euh, oriental. Euh, les Templiers, outre l'aspect qu'on qu leur connaît, c'est-à-dire euh, d'avoir été, euh, euh, d'avoir fait les croisades, etc., euh, il y avait parmi euh, les Templiers des initiés, et ces initiés... C'était avant tout des chrétiens, et ce que vous nous avez expliqué à l'instant, c'est que dans votre organisation, enfin, dans, dans l'association, il euh, n'y a pas cette histoire de, de religion. Tout à fait. Je oui. conclue qu'on peut être musulman et être de la rose -croix. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de... Si vous voulez, la religion ne pose absolument aucun problème euh, au sein de, de l'ordre, et vous allez avoir d'ailleurs dans, dans nos loges, euh, pour les membres qui souhaitent se réunir, euh, ils, ils vont pouvoir participer à des, à des réunions en loge, et donc là, dans ce cadre-là, dans les loges, vous allez avoir des personnes de toute, de toute confession, euh, qui se rassemblent dans la plus grande fraternité. Alors, que, que se passe-t-il en loge alors, qu'est-ce qui se passe en loge Ce euh, sont des, des réunions de, de partage, euh, de partage et de, des réunions fraternelles. Euh, et donc, on va euh, travailler tous ensemble sur un sujet particulier, voilà, donc, qui va être en rapport avec l'enseignement rosicrucien. Alors, euh, si vous allez sur, euh, sur Internet, par exemple, sur le site de la Grande Loge, vous allez pouvoir trouver euh, un, disponible en ligne un, un, un ouvrage qui s'appelle « L'enseignement euh, des Rose-Croix » en 12 degrés. Et dans ce, dans ce livre-là, vous allez trouver justement des extraits euh, de ces messages qui sont liés en loge. Alors ça a trait, par exemple, ça peut avoir trait à l'évolution, à, euh, à la nature de Dieu, euh, vous allez sur la réincarnation, euh, sur, euh, sur euh, la philosophie, euh, ce qu'on appelle la praxis, c'est-à-dire la philosophie au quotidien, euh, l'influence des sons sur la santé, etc. etc. D'accord, ça c'est les thèmes dont vous discutez, vous débattez, on peut dire. Tout à en... fait. Et, voilà, exactement. Et euh, donc c'est des réunions qui seront où alors, c'est des réunions qui se font donc, bah, au sein des loges. Euh, donc là, par exemple, ici en Guadeloupe, vous avez une loge à Capesterre hein, qui, euh, qui donc, tient régulièrement ses, ses activités. Et puis, euh, sinon, après, où nous avons des loges dans la plupart des, des grandes villes de France, et euh, j'allais dire de Navarre, mais ce n'est pas le cas. C'est au-delà de, de ces pays-là, dans tous les pays francophones. Euh, ce que l'on peut préciser, en fait, c'est que la morgue mondiale, euh, qu'il est divisé en une vingtaine de grandes loges. Et donc, euh, ces grandes loges, en fait, sont, sont réparties sur des territoires de langue. Euh, alors là, euh, ici, c'est la grande loge de juridiction francophone qui couvre tous les pays qui parlent français. D'accord. Alors, C'est combien de membres aujourd'hui euh... Alors, en France, c'est euh, environ 20 000 membres. Euh, en France, sur le, le territoire francophone, pardon, c'est environ 20 000 membres. Et au niveau mondial, nous sommes 250 000. D'accord. C'est quand même un euh, sacré... Une, une grosse organisation déjà. De, oui, oui, cas. oui. Donc, tout dans tout fait. tous les pays, plutôt Moyen-Orient, plutôt euh, Occident. Partout, partout, en fait, l'ordre est libre de ses activités. Ben, on, est, on est présent. Euh, donc, euh, évidemment, ça impose que, euh, par exemple, ben, ça ne soit pas une dictature qui ait euh, décidé que telle ou telle religion devait, euh, devait euh, comment avoir toutes les prérogatives, par exemple, puisque nous, nous, nous ne reconnaissons pas de religion particulière. Nous laissons les membres choisir la, la voie qui est la leur. Et puis, nous avons des membres aussi qui n'en ont pas. Euh, donc, ces pays-là, ben, ces pays-là, lorsqu'on peut exercer, si on a l'autorisation de faire, on le fait. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Alors, euh, parlez-nous de euh, l'université. Oui. Alors, l'Université Croix Internationale, elle, euh, elle est parrainée euh, donc, par la mort depuis le début du XXe siècle. Euh, sa devise, c'est euh, la culture au service de la spiritualité. Euh, dans cette université, euh, on va, euh, il y a, des, il y a comment, des rosicruciens qui sont des spécialistes en la matière, au niveau, euh, par exemple, professionnel, universitaire, etc. Et puis, vous allez avoir d'autres rosicruciens ou rosicruciennes, naturellement, hein, des hommes et des femmes, qui vont être, euh, qui vont être plus autodidactes, mais qui auront... Euh, considérablement approfondi un sujet qui les passionne et qui peuvent avoir un niveau suffisant pour pouvoir faire partie de l'université. Euh, l'université se, se décline en plusieurs départements de recherche. Vous allez avoir le département égyptologie, par exemple, puisque l'Égypte, comme vous l'avez compris, est quelque chose qui est important pour nous. Euh, vous allez avoir un département médecine, un département euh, tradition et philosophie, un département écologie, dont je fais partie, euh, etc., etc. Et les travaux de cette université, normalement, sont plutôt réservés aux membres. Hein, ce sont des approfondissements euh, aussi de, de l'enseignement en Mais parfois, selon les sujets, euh, ces, ces travaux peuvent faire euh, soit l'objet de conférences et de séminaires publics, comme là, ça va être le cas pour euh, donc, euh, la nature médecin de l'âme, euh, ou alors euh, peuvent faire aussi l'objet de, de, de publications. Hein, vous avez euh, comme ça des livres qui ont été publiés. Par exemple, vous avez un, un collectif sur le temps, le temps du point de vue de l'écologie, du point de vue de la religion, du point de vue, etc. Vous allez avoir aussi sur... Euh, sur la nature et puis toute une série, par exemple, s'appelle Boîte de Connaissance également. Alors, euh, nous avions de, sur OTV euh, diffusé un documentaire sur euh, l'Égypte ancienne et mmh. notamment sur les pyramides de, de Gizeh. Mmh. J'aimerais vous poser euh, quelques questions, euh, notamment euh, puisque vous m'avez dit que vous, vous êtes euh, spécialisé justement de, de l'Égypte euh, ancienne. Alors, spé spécialisé, c'est un grand mot. En tout cas, à titre personnel, c'est un grand mot. Euh, disons que si Alors... vous aviez eu un conférencier du département égyptologie, euh, mmh. ça aurait été alors très bon justement niveau. sur ces, ces pyramides, euh, alors on dit que c'est des tombeaux, on dit que c'est un calendrier, mmh. on dit que ça a été laissé là par une autre civilisation. Quel est le point de vue aujourd'hui de la Rose-Croix sur ce sujet Alors le point de vue de la Rose-Croix, je vais essayer d'être synthétique hein, sur le sujet. Euh, le point de vue de la Rose-Croix, c'est que euh, ces pyramides, en fait, euh, et notamment la pyramide de Gizet, euh, ne n'est pas un tombeau, euh, mais était un lieu d'initiation. Euh, dans lequel on amenait euh, les initiables selon un parcours bien précis, euh, qui commençait avec le Sphinx et qui donc terminait la pyramide. Mais je ne vais pas donner de, plus d'informations de, sur le sujet. Vous allez venir le... dans la conférence, je suppose, que vous organisez euh, vendredi prochain à 19h à l'hôtel Le Salaco. Euh, Alors... Euh, cette, la, la conférence portera sur la nature médecin de l'âme, mmh. la conférence de, de vendredi euh, mais par contre évidemment si vous avez des, des questions particulières sur, euh, sur la mort ou sur la philosophie rosicrucienne ou sur des sujets comme cela eh bien, je vous invite à, à venir me voir soit à les poser pendant, pendant le forum parce qu'il y aura un débat après la conférence ou alors vous pouvez très bien venir me voir directement après la conférence ça sera avec plaisir qu'on échangera sur le sujet Alors le sujet que vous avez retenu pour euh, cette conférence euh, parlez-nous parlez de, de, de, de de ce sujet sur dans, dans, dans les détails oui alors donc la nature la nature médecin de l'âme en fait euh, bon alors pendant cette conférence on va euh, s'intéresser euh, à des découvertes qui sont relativement récentes hein, puisque les premières euh, les premières ont commencé tout juste euh, dans les années 70 80 euh, mais les plus les plus frappantes et les plus marquantes elles sont arrivées qu'à partir des années euh, des années 2000 Quand vous C'est ces découvertes découverte technologiques découvertes. alors c'est des, des découvertes scientifiques, scientifiques. en fait euh, sur l'influence de la nature l'influence concrète de la nature sur la santé humaine voilà donc euh, jusque là on avait tendance à penser je pense que c'est là c'est un peu l'héritage de la, de la culture occidentale euh, on avait tendance à penser que la nature était un espèce de, de théâtre euh, ou de vastes engrenages aveugles euh, dans lesquels on, on, on vivait, qui était une espèce de décorum, pour te dire. Et puis, euh, finalement, on s'aperçoit que la nature a un impact profond euh, sur, euh, à la fois, notre santé physique, mais aussi sur notre santé psychologique et émotionnelle, et puis euh, pour les rosicruciens, à l'évidence, aussi sur euh, la santé spirituelle. Euh, donc, de ce fait, cette conférence, euh, on, on, va, on va justement euh, s'intéresser à toutes ces découvertes scientifiques qui viennent, euh, qui viennent cautionner euh, euh, l'accès de la nature sur, sur la santé. Euh, le fait que, par exemple, euh, elle soit capable de diminuer le taux de cortisol dans le sang euh, en faisant simplement une balade de, de 10 minutes dans une, dans une forêt, par exemple. Euh, vous avez le taux de stress qui baisse, vous avez le, le, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque qui commence à se, se mettre en place. Euh, vous pouvez avoir aussi un effet sur la psychologie parce que euh, se, promener, euh, se promener dans la nature et avoir l'expérience de nature, c'est-à-dire toucher les arbres, essayer d'avoir cette euh, ce, ce, véritablement cet échange, ce contact avec la nature va vous permettre par exemple au niveau psychologique de pouvoir euh, désarçonner certaines pensées négatives qu'on appelle des boucles de rétroaction négative c'est un peu barbare mais euh, c'est par exemple les pensées culpabilisantes euh, euh, je ne suis pas à la hauteur la le manque d'estime voilà exactement le, la, la, mauvaise, la mauvaise estime de soi etc et donc euh, la nature va en, quand vous allez vous promener comme ça y avoir cette expérience de nature va enclencher au niveau de votre de votre cerveau, euh, des zones qui, sont, qui ont été euh, bien identifiées par euh, l'imagerie cérébrale, des zones euh, où vous allez pouvoir justement euh, euh, désamorcer ces, ces, ces pensées-là et revenir à quelque chose de beaucoup plus positif, par exemple. D'où on dit euh, se reconnecter à la nature. Exactement, exactement. C'est un peu le but de la conférence. J'espère en tout cas, c'est que, les, que les, les participants puissent euh, saisir la, la nécessité de se, re, de, de se re reconnecter avec la nature et de se reconnecter avec le vide. D'une manière générale, pour que l'être humain retrouve sa place au centre de la nature. Eh bien, merci, monsieur Rian. Voilà, l'émission est déjà finie. Euh, Retrouvez-moi dans quelques jours euh, à la place de Warren Chingan euh, sur ETV et MyTV Caraïbes.